J'ai passé un baccalauréat économique et social avant de rejoindre une prépa BL à Lille qui m'a permis de passer le concours pour intégrer TSE. La moitié des coefficients est basée sur les mathématiques donc je vous recommande de bien travailler cette matière pour les écrits comme pour les oraux. J'aurais pu intégrer une école plus centrée sur les statistiques à la suite du concours mais aller à TSE me permet d'avoir des cours d'économie qui sont plus ouverts et correspondent plus à ce que je veux faire dans le futur.